Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo autour du jeu, je m'appelle Christophe, je suis au service jeunesse et aujourd'hui on va faire un deuxième jeu donc, c'est le jeu de la fusée que vous avez ici devant vous, alors on peut aussi l'appeler le jeu de la pyramide, hein, vous avez vu la forme, mais ça ne change rien du tout. Pour jouer à tout ça, et je vais appeler Alès, coucou Alessandra, vous avez Bonjour. vu déjà, et puis Julien, voilà, Bonjour. Juju, le champion du monde de la fusée intergalactique, donc... Euh, ce jeu, comment ça marche eh ben, Vous pouvez prendre un, deux ou trois feutres, mais toujours dans la même rangée. Alors on a une rangée ici, en bas là, avec cinq feutres. Donc si on prend, on prend que ici. Si on prend là, il ben, y a quatre, là il y en a deux, là il y en a trois, et le dernier ici. Il ne faut pas être celui qui ramasse le dernier feutre. Si on ramasse le dernier feutre, on a perdu. D'accord Alors après, pas plus de trois dans la même rangée. On peut en prendre qu'un, on peut en prendre que deux. On peut en prendre jusqu'à trois, mais pas plus. Et toujours dans la même rangée. Une rangée, deux rangées, trois rangées. Ok D'accord alors, vous êtes prêts Oui. oui. Serrez-vous la main Attention, c'est officiel. Et c'est parti, dames. Alès, tu commences. Allez. Très bien. Ça dégage déjà un bout de la fusée. Ça joue tactique. Ouh là là là là. Attention. Deux, trois feutres finalement pour Alès. Et Julien qui va jouer son dernier coup. Ah, ah. Allez, vite, vite, vite, tant pis. on prend deux, Allez, qu'un prend deux, et Julien obligé de ramasser le dernier feutre. Donc là, tu perds cette partie, Julien, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez compris chez vous comment ça marche, et puis ben, toute partie appelle une petite revanche. Donc je vous laisse refaire la fusée ici. En attendant, les autres, je vous dis ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo et un prochain jeu. Entraînez-vous chez vous au jeu de la fusée. Ciao, bye!